Un peu déçu là. Ah déjà Ouais. Donc là on est euh, maison du Martinet Noir. Donc le nom, on ne sait pas pourquoi sur moi Martin et Noir encore. Euh, le rez-de-chaussée avait l'air prometteur. Et les deux étages sont vides. Il n'y a rien. Euh, assez bien conservé. Et je dirais que quelqu'un euh, essaye de la restaurer. On a retrouvé des outils et des trucs assez euh, récents. Voilà. Et on entend du bruit. Bon, c'est parti pour cette courte visite, je pense que c'est une chips, ça faisait longtemps, allez go Là, oh non, pas, non euh, pas terrible en fait. Il y a les voisins juste à côté aussi, donc toutes les fenêtres donnent dessus. Ça habité naturellement. Euh, voilà, donc ça, c'est assez, euh, assez délicat. Faut pas trop faire de bruit, c'est un peu dur. Donc là, derrière, ça va, mais euh, à part le rez-de-chaussée, euh, voilà, c'est tout ce qu'il y a à voir là-dedans. Bon, ben bah, la suite pour un prochain épisode. Allez, salut.